Sur cette chaîne, j'aime bien m'attaquer aux fausses évidences. Aujourd'hui, je vais mettre sur l'établi une croyance sur l'architecture religieuse. Si je vous parle de cathédrale, une image devrait se former dans votre tête. J'imagine que vous pensez à des monuments gothiques. Notre-Dame de Paris, Notre-Dame d'Amiens, Notre-Dame de Reims ou Chartres. Votre cerveau vous induit-il en erreur des cathédrales, on en construit depuis plus de 1600 ans, depuis la légalisation du christianisme dans l'Empire romain, depuis que des évêques ont pu construire des lieux de culte public. Or, dans cette longue histoire, la période gothique n'occupe qu'une fraction. Les livres d'histoire de l'art nous disent grosso modo de 1150 à 1550, soit 400 ans sur 1600 ans. Donc a-t-on tort d'associer systématiquement cathédrale et architecture gothique Et si on a raison, comment expliquer cette hégémonie du style gothique Il y a près de 200 cathédrales en France. Dans cette masse, combien peuvent être qualifiées de gothiques Pour le déterminer, je me suis lancé dans une petite enquête statistique. Alors j'ai bien conscience hein, que je vais pas vous faire rêver avec mon tableau Excel qui liste toutes les cathédrales françaises et leur style correspondant. Mais bon, au moins j'ai des statistiques à peu près fiables. Enfin, je dis bien à peu près parce que j'ai rencontré quand même quelques problèmes, notamment des églises qui relèvent de plusieurs catégories. Voici néanmoins mes résultats. Les monuments entièrement euh, gothiques ou quasiment représentent 37% des cathédrales françaises. Oui, seulement 37%. C'est probablement beaucoup moins que vous ne le pensiez. Euh, moi aussi, hein, je vous l'avoue, je suis surpris par la faiblesse du résultat. Alors attention, je dois quand même nuancer euh, parce que, euh, en fait, euh, beaucoup d'autres cathédrales, si elles ne sont pas entièrement gothiques, incorporent de grandes parties dans ce style. Il y a par exemple beaucoup d'églises qui associent roman et gothique. Voilà, la tour est romane, tandis que tout le reste est gothique. En prenant en compte donc, tous ces cas hybrides, les résultats changent sérieusement. 65% des églises sont gothiques ou partiellement gothiques, un chiffre qui donne un peu plus de crédit à notre association cathédrale et architecture gothique. Voilà, nous ne nous trompons pas totalement. Alors dans le détail... 37% des cathédrales relèvent essentiellement de l'architecture gothique, 11% associent roman et gothique, 10% sont essentiellement romanes, et enfin 7% sont classiques. Dans la catégorie « autre, vous rencontrerez par exemple des cathédrales qui sont romanes et baroques, ou qui sont gothiques et classiques, etc. Alors si je suis un petit peu en train de vous perdre dans ce jargon artistique, je vous invite à télécharger mon guide sur les différents styles d'architecture. Hein, vous le retrouvez euh, dans la description, sous la vidéo. Hein, C'est libre, servez-vous En résumé, l'architecture gothique domine dans les cathédrales françaises, mais pourquoi Au XIIe et au XIIIe siècle, le Royaume de France connaît une expansion, une croissance démographique et économique. On bâtit beaucoup euh, des maisons, des ponts, des châteaux forts, mais aussi des cathédrales. Or, à cette époque, le style dominant, et je dirais même le style quasiment unique, est le gothique, Alors, surtout au XIIIe siècle. Un second élan de construction se produit à la fin du Moyen-Âge, une fois, euh, fois l'interminable guerre de 100 ans euh, définitivement terminée. On pense les plaies de la, la guerre, on reconstruit, et à cette époque, à cette époque encore, hein, donc on est vers 1450-1550, le gothique est encore le style hégémonique. Hein, plus précisément, une variante du gothique qu'on appelle le gothique flamboyant. Vous savez, c'est ce style qui dessine des courbes et des contre-courbes dans les vitraux. Résultat, sous l'effet de ces deux vagues, les plus anciennes cathédrales, qui étaient de style carolingien, roman, etc., ont souvent été remplacées par des édifices gothiques ou partiellement gothiques. Ce qui explique pourquoi on croit parfois que les cathédrales apparaissent au temps de l'architecture gothique. En fait, elles sont beaucoup plus anciennes, mais il n'en reste plus beaucoup de témoins encore debout. Après 1550, on arrête les grands chantiers de construction religieuse, la conjoncture économique se dégrade, et surtout, et surtout, se déclenchent de nouvelles guerres, les guerres de religion entre catholiques et protestants. Alors, ce pas vraiment le moment de lancer une construction ambitieuse qui engloutit énormément d'argent. Heureusement, ces guerres se concluent, Henri IV ramène la Concorde, les chantiers de cathédrales reprennent, alors déjà parce que certaines, commencées au Moyen-Âge, en plein âge d'or, n'ont pas eu le temps d'être achevées, et aussi parce que euh, des cathédrales ont été abattues. Hein. Et oui, on pense souvent que les cathédrales sont des monuments euh, voilà, impérissables. En fait, pendant les guerres de religion, des protestants n'ont pas hésité à en détruire plusieurs, plus ou moins euh, totalement. Au total, 26 cathédrales sont en très mauvais état vers, euh, vers 1600. Bref, à cette date, on a d'une part des cathédrales en attente d'être finies, et d'autres en ruines. Dans les deux cas, se pose euh, la, la, la même question chez les commanditaires et les bâtisseurs, dans quelle forme architecturale reconstruire la cathédrale Alors, Là, on, on entre dans le XVIIe siècle. Or, à cette époque, le style dominant, hein, c'est plutôt ça. Des églises classiques, inspirées des monuments antiques. Le gothique n'est plus à la mode. Et pourtant, dans de nombreux cas, les évêques choisissent encore le style gothique. C'est par exemple le cas pour la cathédrale de Nantes, un édifice inachevé. Du XVIIe jusqu'à la fin du chantier au 19e siècle, on reste en permanence sur du gothique, et on fait parce qu'on est soucieux d'un grand principe architectural, l'unité de style. Puisqu'on a commencé la cathédrale de Nantes au Moyen-Âge en gothique, on se doit de le conserver jusqu'au bout. Hein. Question de cohérence architecturale. Autre cas de figure plus original, Orléans. Nous sommes toujours vers 1600, la cathédrale n'est plus qu'un monceau de ruines. Hein. Elle fait partie des victimes des guerres de religion, ce groupe des 26 déjà évoqués. Donc des protestants, alors précisément des, des Huguenots hein, comme on disait à l'époque, se sont vraiment acharnés dessus. Alors, certes, la dynamite euh, n'existait pas à cette époque, mais ils avaient trouvé le moyen de causer de grands dommages. D'abord, ils avaient retiré quelques pierres euh, des gros piliers au, au centre de la cathédrale, hein, les quatre piliers qui, qui soutenaient la, la, la tour. Et dans les creux, donc dans les niches qu'ils avaient creusées, ils avaient introduit de la poudre et du bois. Et ils y ont mis le feu. Au préalable, ils avaient, euh, ils avaient suspendu des câbles du haut de la tour. Et ils ont tiré. Et comme ils, sont, comme ils étaient diaboliquement intelligents, ils, ils avaient tiré la tour dans le sens de l'église. Résultat, elle s'est écroulée sur la nef. Et quand l'évêque est revenu dans sa bonne ville d'Orléans, il ne restait plus grand-chose de sa cathédrale. Il faut donc reconstruire. L'évêque ne va pas faire des messes en plein air. Étrangement, le roi Henri IV intervient. Étrangement, car d'habitude, les rois de France n'interviennent pas dans la construction des cathédrales. Mais Henri IV, c'est un prince qui veut réconcilier son pays déchiré par les querelles religieuses pendant un demi-siècle. À ses yeux, la réparation des dégâts causés par les protestants apaisera les conflits. Orléans devient donc un chantier de la monarchie. Alors là aussi, se pose la question du style. Un concours est lancé deux architectes postulent. Le premier s'appelle Salomon De Brosse, c'est un protestant. Oui, vous avez donc un, un protestant qui candidate pour élever une cathédrale catholique. Ce De Brosse, vous le connaissez indirectement par sa principale œuvre, le Palais du Luxembourg à Paris, siège du Sénat aujourd'hui. Alors lui, il présente un projet à la mode de son temps, c'est-à-dire un projet classique. Le second s'appelle Étienne Martelange et c'est un jésuite. Alors ce jésuite propose un projet à l'encontre de la mode et surtout à l'encontre de ses précédentes réalisations. Il propose un projet gothique. Et devinez qui gagne des deux Le projet gothique. Alors ça mérite une explication. Hein. À la différence de Nantes, on partait quasiment de zéro. Hein. Il ne restait que quelques murs. Le principe de l'utile de style ne s'appliquait pas obligatoirement. L'histoire continue, la reconstruction de la cathédrale d'Orléans malgré l'argent du roi, malgré l'intervention de ses meilleurs architectes avance lentement. Au début du XVIIIe siècle, il reste encore la, la façade à terminer. Encore une fois, un débat, les avis divergent sur le style adopté et c'est Louis XIV lui-même qui tranche. Alors, pour rappel, Louis XIV c'est cet homme qui, pour sa chapelle du château de Versailles, choisit de construire les choses comme ça. Eh bien, Malgré ce goût pour les constructions classiques, le roi Soleil confirme le choix du style gothique pour la cathédrale d'Orléans. D'est en ouest, ce monument est donc totalement gothique, malgré son élévation après le Moyen Âge. Alors, quel est le secret de logévité du gothique Je me réfère ici à Hélène Rousteau-Chambon, hein. cette historienne de l'art propose plusieurs raisons. Il y en a une que je trouve particulièrement intéressante. L'objectif du roi était d'effacer le traumatisme causé par la destruction de la cathédrale pendant les guerres de religion. Et pour l'effacer, quoi de mieux que de faire croire qu'il ne s'était rien passé. En reconstruisant la cathédrale d'Orléans comme une église du Moyen-Âge, l'événement de sa destruction passait inaperçu. D'ailleurs, vous-même, si vous vous présentez devant cette église, vous ne soupçonnez pas son martyr, vous croyez être en face d'une cathédrale intacte du Moyen-Âge. J'en arrive à, finalement au but caché de ma vidéo. Vous, vous expliquer la survie du gothique au-delà du, du Moyen-Âge. Et ça continue euh, au 19e siècle, hein, où on assiste à un renouveau du gothique, le néo-gothique. On bâtit beaucoup aussi à cette époque. Des cathédrales incomplètes sont achevées en gothique, et je trouve extraordinaire et ça sera ma conclusion, qu'une forme architecturale émergeant vers 1150 soit encore appréciée et reproduite 700 ans plus tard. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo la 34e de cette chaîne consacrée au patrimoine du Moyen-Âge. Si je ne vous ai pas lassé par le mot gothique que j'ai dû prononcer quelques dizaines de fois, je vous invite vers une autre vidéo sur les clichés à propos de l'architecture gothique. Je vous lance 5 affirmations, serez-vous d'accord Enfin, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de télécharger mon guide sur les architectures des églises. C'est juste en dessous. A bientôt